Bonjour le Internet! Aujourd'hui, je vais vous faire gagner le iPhone! Mais avant, je vais vous faire découvrir mon. oh! Ouais, oh, oh, oh. oh, ouais, fais attention, pépé, c'est plus fragile que dans temps! Hein. Ben oui, mais c'est parce que je vais rentrer sur YouTube! Et puis je vais leur faire montrer tout le décor, mon okay, studio okay. là! deuxièmement, okay, <rire> c'est pas ton studio, j'ai mis une heure à citer la cam. Puis, premièrement, tu veux, tu veux te lancer sur. Salut tout le monde! Excusez mon ancêtre, il est un peu... Bref. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la douzième édition du cabaret de Kino Qu'est-ce qu'un cabaret Kino, me demanderez-vous Eh bien, un cabaret, c'est ça. Bonjour les Internet. Aujourd'hui, on va jouer un petit jeu. Le jeu préféré de mon petit-fils. Euh, ça s'appelle Fortnite. Euh, Fort pour Tonight! Alors, euh, euh, on s'amuse et bon jeu! Bébé <rire> merde! Retourne au CHSLD! Alors... Un cabaret est un événement de création où le but est de réaliser le plus de courts-métrages possible en un temps donné. Pour le cabaret de Kinoré Sud, nous avons donc 48 heures pour tourner et monter nos films avant la projection. Aujourd'hui, je vais vous faire déguster de la poutine au sirop d'érable. Eh bien, avant, j'aimerais vous parler un petit peu de mon sponsor, les Téna. Téna. Sans Tena, je ne pourrais vivre. On est tellement bien dans Tena. Vous, de l'Internet, Téna, numéro un. Tabarnak, pépé, oh, on mange! Les cabarets sont des ateliers d'expérimentation, où on retrouve à la fois des projets ambitieux et des improvisations de dernière minute, qui n'auraient jamais pu voir le jour dans un autre contexte. Et bonjour le internet Aujourd'hui on se trouve dans un tutoriel, tutoriel de beauté avec l'Alzheimer... Charline Charlene, La beauté! Tutorial de beauté avec Charline! Ah, tu vas faire ça vite parce que je le sens, je le sens, je sens qu'il va venir! Pépé! Oh, les, Je pense que je préférais encore les couches. Allez, incinérez ma carte SD. Alors, comme vous pouvez le voir, même notre dortoir n'est pas à l'abri de devenir un lieu de tournage de dernière minute. Yo, le Internet! Aujourd'hui, on va faire un podcast, Un pot, un podcast, un podcast. Je vais vous parler d'une chose qui m'énerve énormément. Les CHSLD. CHSLD. Infirmière, infirmière. Ah Monsieur Gilbert, Monsieur Gilbert, pourquoi vous criez comme ça Vous n'avez tout de même pas les fesses dans la merde Ben, justement. Ça suffit Hey hey hey Mon podcast, oh, mon podcast là, oh, je veux devenir youtubeur. Si vous avez aimé la vidéo, ben laissez 5 euh, étoiles ou un, ou un pouce bleu ou cliquez là ou là pour voir mes futures vidéos!